Un roman intimiste, un portrait croisé entre une mère célibataire et sa fille. Donc la mère célibataire c'est Gabrielle et sa fille unique c'est Lily. Et c'est un roman très inspiré de ma propre histoire, peut-être le roman le plus personnel dans lequel je me dévoile le plus. Et on suit l'histoire de cette maman et de sa fille sur une relation qui est d'abord fusionnelle puis l'école se met un peu entre elles et les sépare progressivement, quand la fille s'émancipe notamment socialement et devient ce qu'on appelle une transfuge de classe. Il arrive aujourd'hui parce qu'il faut du temps pour se dévoiler. Euh, moi c'est vrai que jusqu'à présent, les huit premiers romans, j'ai toujours parlé d'injustice qui me touchait de plutôt près, sans jamais que ça soit moi. Donc, je pouvais raconter l'injustice de mon père euh, qui a été abandonné par sa mère dans les années 60, élevé par sa grand-mère, donc ça c'est au petit bonheur la chance. Je pouvais raconter l'injustice d'un petit garçon qui, dès la, la rentrée CP, est mis dans la casse cancre, et ça c'était euh, né sous une bonne étoile, mais l'injustice d'un euh, couple mère-fille fusionnel qui d'un seul coup est déchiré. Par la violence sociale euh, d'un monde qui va les séparer vraiment, euh, le fait qu'il y en a une qui fait des études et pas l'autre, euh, ça j'en avais même pas conscience. Et en fait maintenant la relation avec ma mère qui a été plutôt houleuse et compliquée, et pas facile, elle est apaisée. Mais elle est apaisée que depuis un, deux ou trois ans. Euh, et donc j'aurais pas pu l'écrire avant et de toute façon ce roman je crois que j'aurais pas aimé l'écrire avant. J'aurais pas aimé que ce soit le premier où potentiellement je serais arrivée et j'aurais Raconter que mon histoire, et une fois qu'on se raconte, soit bah, on n'a rien à dire sur le reste du monde, et puis en plus, on est potentiellement catalogué. Euh, oui, Aurélie Valogne, transfuge de classe, et la suite des, des écrits serait un peu toujours cantonné à, à ce milieu là, alors que c'est pas du tout ça que j'ai envie de raconter. Moi, j'ai envie de raconter les injustices du monde, euh, l'injustice sociale, la violence de classe, et quel que soit le roman, et finalement, je me rends compte que même en voiture Simone, qui est une comédie familiale, parle aussi de ça, de la difficulté d'entrer dans une famille, une belle famille qui était sociale tellement plus plus aisée et plus bourgeoise que, que ce que moi j'avais pu connaître. Enfin, pour moi aujourd'hui la famille euh, effectivement, est centrale dans tous mes romans et je crois que ça va l'être encore jusqu'à la fin de mes jours parce que euh, la famille a un rôle mais prépondérant dans ma vie. Euh, j'ai deux amis, euh, deux meilleures amies que je vois une fois tous les six mois chacune euh, et le reste du temps c'est 100% avec ma famille donc là plus ou moins élargie mais j'ai ma famille, euh, mes deux enfants, mon mari et ma chienne <rire> puis mes parents, mes grands-parents, euh, parents j'ai encore la chance d'avoir mon grand-père et ma grand-mère maternelle euh, donc euh, je, toute mon énergie tout mon temps tout mon amour va vers eux euh, je me disperse pas du tout je, vraiment on peut m'attraper n'importe quand je suis toujours avec ma famille et quand je suis pas avec ma famille je suis avec les livres et Soit les livres que je lis, soit les livres que j'écris, j'ai vraiment ces deux passions euh, absolues et ça correspond à qui je suis. Il n'y a pas de, il a aucune recherche de, de, je sais même pas de quoi, enfin, c'est vraiment, c'est la famille, c'est les liens de, les liens les plus forts. Et puis, je crois que j'ai commencé à écrire en devenant maman euh, parce que la, la plus grande question que je me posais, c'est ce qu'on laisse derrière soi. Donc, la transmission elle est centrale dans toutes mes histoires et ça passe quasiment intégralement par les liens familiaux d'en est sous une bonne étoile, ça passe aussi par une professeure qui tend la main à un élève, mais la transmission est centrale. Et même on ne se connaît pas si bien tous individuellement, moi j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un de plutôt social, extraverti, et puis d'un autre côté, je me rends compte que je suis quelqu'un qui déteste fêter son anniversaire, qui déteste les fêtes où on est 40. Moi, j'adore les moments intimistes où on est deux, je coupe tout. Il n'y aura jamais le portable qui viendra entre nous. Et moi, j'aurais passé un moment unique où je repars avec ça et je me dis, mais c'était le meilleur moment de ma vie et on a vécu un truc unique à deux. Et dès qu'on est trois, déjà, j'y arrive plus très bien. Donc, il euh, faut apprendre à se connaître. Et avec les années, c'est vrai que je me rends compte que je n'ai pas la place pour faire rentrer des nouvelles amitiés aujourd'hui parce que je n'ai pas envie d'être une personne décevante qui qui ne euh, peut pas se donner à corps et âme. Et en fait, j'ai envie de ça. Je veux des relations absolument euh, sincères, humaines, authentiques, à 1000% ou rien. Et, euh, et c'est vrai que l'écriture, bah, ça envahit tout le reste dans ma vie. Moi, euh, là, d'un seul coup, je pense à Annie Arnaud aussi, et qui fait partie des, des voilà, des, des écrivaines qui, qui m'inspirent. Et, et là, il n'y a pas très longtemps, je lui ai envoyé une lettre. Euh, et la première chose que je lui ai dit, c'est « Je ne vous vole pas votre temps et je n'attends rien de vous ». Ne me répondait pas et ne lisez pas mon livre, euh, mais je voulais juste vous dire merci. Et, et c'est ça en fait, je, je sais à quel point euh, bah, les livres, et, et on, en fait on essaye de contribuer à une part d'humanité, chacun à notre échelle. Et, euh, et elle, elle, elle a été récompensée par la plus belle des récompenses. Et, euh, et ça fait des années qu'elle qu faisait la même chose et elle n'était pas forcément censée. Et aujourd'hui, enfin, c'est euh, compris, c'est valorisé, et on, on se rend compte à quel point elle était euh, un phare pour nous toutes. Et pour moi, c'est une grande sœur absolue. Donc, j'avais besoin de lui dire, mais j'avais rien d'autre à lui dire quand j'avais pas encore écrit mon livre. Et ce livre, c'est un peu elle qui me l'a soufflé. Donc, euh, donc, je voulais lui dire merci pour ça. Mmh.